La maman se rue à la garderie après que son bébé ait été attaqué. Des jours plus tard, la caméra de surveillance révèle la terrible vérité. Il y a un peu plus d'un an, Tracy Blino va laisser Eliana, sa fille alors âgée de 7 mois, à la garderie busy située dans le centre du Montana aux États-Unis. Alors qu'elle était au travail, elle a reçu un appel d'un membre du personnel de busy Un appel qu'elle n'oubliera jamais. On a dit à Tracy que sa fille avait été mordue, alors... Elle est immédiatement allée à la garderie. Selon la station krtv.com, elle a vu quelque chose de vraiment choquant en arrivant sur place. Eliana n'avait pas été mordu seulement une fois. Tout son visage était couvert de marques causées par un enfant plus âgé. Ce n'est pas nouveau, il arrive qu'un enfant en morde un autre. Ce genre de choses arrive chaque jour partout dans le monde. Cependant, ce qui inquiétait Tracy c'est qu'elle avait été mordue tant de fois avant qu'un membre du personnel intervienne. Quelques jours plus tard. Après avoir regardé la caméra de surveillance de la garderie, Tracy a réalisé qu'Eliana avait été attaquée pendant presque une minute et demie avant que qui que ce soit essaye de séparer les deux enfants. Elle avait plus de 10 morsures sur le visage et le corps. Après l'incident, une enquête a été lancée pour découvrir exactement pourquoi le personnel avait pris autant de temps avant de réagir. La garderie affirme qu'ils sont allés aider Eliana dès qu'ils l'ont entendu crier. Des précédents, l'enfant âgé de deux ans qui était responsable de l'attaque venait tout juste d'arriver dans la garderie. Seulement une semaine plus tôt, l'enfant avait quitté un autre centre parce qu'il avait mordu un autre enfant. Cependant, la mère de l'enfant n'avait pas parlé de cet incident abusé en de ce fait, la garderie n'aurait pas pu s'attendre à un tel comportement. «Cet enfant était un nouveau client et elle a négligé de nous dire que son enfant aimait mordre et a négligé de nous dire qu'une semaine plus tôt elle avait été renvoyée de Little gris pour avoir mordu un enfant », a dit la propriétaire ABC Fox Montana. «Si on nous avait dit cela, nous aurions dit, non, nous ne pouvons pas la prendre. » Les morsures étaient tellement graves qu'Eliana a dû prendre des antibiotiques. Cependant, la petite fille, malgré ses multiples blessures, était de bonne humeur quelques jours après l'incident. Voici ce que Tracy a écrit sur Facebook au sujet de l'incident. Elle est de bien meilleure humeur aujourd'hui. Je suis heureuse de dire que les hématomes et le gonflement sont un peu réduits c'est merveilleux de voir les bébés aussi tenaces je suis tellement épatée par le soutien de tout le monde abc fox montana et K pax vont tous les deux diffuser des reportages au sujet de notre adorable fille la loi du montana indique que chaque adulte doit s'occuper d'un maximum de quatre enfants dans une garderie cependant suite à l'attaque d'eliana buzian a annoncé que leur objectif est d'avoir deux enfants par employé, afin de s'assurer que quelque chose comme ça ne se reproduise pas évidemment quand nous laissons nos enfants pour la journée, nous nous attendons à ce qu'ils soient bien pris en charge, nous espérons que rien ne leur arrivera. Tous ceux qui ont déjà eu un enfant savent néanmoins qu'il suffit d'une seconde d'inattention pour qu'un accident arrive. Si cela a pris une minute et demie pour qu'Eliana reçoive l'aide dont elle avait besoin, on dirait que l'entreprise a sérieusement besoin de revoir son système. Bien sûr. La mère de l'enfant en cause aurait dû mentionner le précédent comportement de son enfant en l'emmenant dans cette nouvelle garderie. J'espère que les parents d'Eliana n'auront pas peur de laisser leur fille de nouveau dans une garderie et que Buzi en reverra son fonctionnement afin qu'aucun enfant ne soit laissé sans surveillance. Partagez cet article avec votre famille et vos amis sur Facebook si vous pensez que les garderies devraient utiliser plus d'argent pour embaucher plus de personnel.